Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vendent des abonnements, donc leur modèle économique c'est la vente d'abonnements. Donc par exemple, je cite Dropbox, Evernote que je connais, que j'ai en tête actuellement, qui fonctionne sous, sous terme d'abonnement, donc ça permet d'avoir un revenu régulier pour l'entreprise. Donc quand on a un client, on n'a pas seulement un achat, on a un achat régulier tous les mois, ça maintient des revenus réguliers pour l'entreprise. Donc si vous fonctionnez comme ça par abonnement ou que vous souhaitez vendre un abonnement, que vous avez la possibilité de vendre un abonnement. Euh, je vais vous donner une astuce dans ce quick tip pour euh, vous aider à vendre un abonnement après un achat. Alors cette astuce, c'est en utilisant la psychologie inversée. Alors psychologie inversée, euh, vous allez voir, par exemple vous, vous faites un achat, imaginons que vous faites un, un achat et sur la page d'achat, vous avez une case qui est cochée et vous dites... Vous avez une case qui n'est pas cochée, vous dites « cochez cette case aussi pour euh, recevoir un essai gratuit à l'abonnement pendant 30 jours. » Et ensuite, voilà, vous êtes abonné. Donc, personne ne va cocher cette case. Très peu de gens vont cocher cette case parce que la plupart des gens, voilà, ils veulent juste leur produit, ils ne sont pas intéressés. Et maintenant, si vous mettez une case et que vous la, la laissez décocher, que vous dites « cochez cette case si vous ne souhaitez pas être abonné, si vous ne souhaitez pas euh, profiter de l'offre d'essai gratuite à l'abonnement », et de, de profiter ensuite de notre abonnement mensuellement. La plupart des gens ne vont pas cocher la casse parce que ça, ça demande un effort, ça demande un effort et donc les gens ils verront gratuit, ils verront qu'ils doivent faire un effort pour ne pas avoir quelque chose de gratuit, par exemple un essai gratuit. Donc c'est de la psychologie inversée et vous allez augmenter votre taux de conversion grâce à ce petit détail simplement en modifiant votre phrase et en modifiant votre façon de vendre votre abonnement à vos nouveaux clients. Et donc grâce à cette astuce, vous allez pouvoir vendre vos abonnements et augmenter largement votre euh, revenu moyen par client parce que vous aurez vendu euh, quelque chose en plus simplement parce qu'il n'aura euh, pas voulu enlever son cadeau gratuit et puis si ça lui plaît, bah, il va tout simplement rester abonné par la suite. Donc merci pour cette vidéo, voilà pour euh, ce quick tip d'aujourd'hui. À très vite, c'était David. Merci, au revoir.